Euh, moi, je suis contrôleur depuis cinq ans et demi pour la compagnie Remorque CFT et Garage François-Touin, qui est deux compagnies pas mal reliées. Maintenant qu'on fait de la fabrication, vraiment, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un nouveau système. On a cherché pendant un an. On a rencontré euh, Jean Baudouin de Innocentre et il nous a proposé euh, le système au Mon patron, Daniel, a rencontré Bruno. Là, ils ont développé, ils ont regardé tout ce qu'on pouvait faire avec ça. Après, moi, je suis rentrée dans le décor. J'ai vu le système au Moi, au départ, en partant, j'étais un peu froide parce que c'est une autre façon de travailler. On ne travaille pas par module comme un module des comptes à payer, des comptes à recevoir, on travaille d'une façon différente. Mais j'étais quand même très ouverte au changement parce que je voyais bien que ce qu'on avait présentement, ça ne fonctionnait pas. Quand tu es obligé d'avoir plein de tableaux Excel, plein de feuilles, plein d'autres choses pour supporter ton système, ça ne fonctionne plus. Après ça, j'ai rencontré Bruno. Moi, je n'avais pas encore rencontré Bruno. Mais Bruno, il a une base de comptabilité. Là, j'ai compris que Bruno me comprenait. Nous, on travaille avec Quentin présentement, ça va super bien. Ça va très bien, on est content. C'est le fun de voir comment ils peuvent développer des choses pour nos besoins. Fait on est encore dans l'analyse des besoins, mais là, prochainement, la partie inventaire va pouvoir être implantée dans Odoo, puis toute la vente de pièces. Après ça, on va aller vers les prochaines étapes. On va faire un autre processus. Alors, on y va par processus, puis on va terminer avec la comptabilité. Mais au travers de tout ça, il y a toujours de la comptabilité. On est content de la relation qu'on a avec eux.